Le solfégiciel propose une option d'affichage en écriture rythmique permettant d'accéder le travail sur le contenu rythmique des séquences. Ouvrez le tiroir « Options d'affichage » et cochez l'option « Écriture rythmique ». Mieux encore, retenez le raccourci « E » comme « Écriture ». Petite remarque. Lorsque la séquence comprend des triolets, il est possible que les numéros de mesure perturbent la lisibilité mais le logiciel permet de masquer les numéros de mesure. Pour cela, allez dans les préférences solfégicielles et décochez l'option « Afficher les numéros de mesure » sur la partition. Le bouton « Liaison de prolongation » vous ouvre l'accès à des paramètres de liaison pour complexifier l'exercice. Le raccourci majuscule L vous permettra de changer l'emplacement des liaisons. Par défaut, le solfégiciel lit les séquences rythmiques avec un timbre de clave. Les claves ont l'avantage d'avoir une attaque très précise, mais ne permettent pas d'entendre la durée des notes. Si vous souhaitez insister sur la durée des notes, n'hésitez pas à changer de timbre dans les options de lecture.